Allez, c'est parti. Quelques jours après le premier vlog qu'on a fait sur la chaîne à propos de Riga, on est de retour le 7 avril, soit deux jours après seulement, puisqu'on a une opportunité d'investissement studio de pièces entre 20 000 euros et 50 000 euros. Donc euh, on a pris le bus. Je fais le trip dans la journée. Je vais vous montrer tout ça en images. Il se peut que j'investisse. Si vous demandez qui je suis, bien je suis Romar Le PDG de Life Invest. Et si vous voulez savoir comment. Hein, Investir et entreprendre à l'étranger pour générer davantage de plus-value et chercher des potentiels de rentabilité élevés à 10% et plus, c'est bien aller sur lifeinvest.eu. Tu te demandes pourquoi, Riga eh bien, jusqu'ici, on s'est beaucoup investi à Tallinn en Estonie, donc dans le but de diversifier d'un point de vue géographique, mais aussi parce qu'il y a un beau potentiel de plus-value. Euh, je vois, après étude, que la Lettonie est comme l'Estonie, mais avec quelques années de retard ça veut dire qu'on peut s'attendre à un beau potentiel de gains sans sont des biens avec une rentabilité locative qui s'approche des 10%. Les raisons pour lesquelles euh, j'investis ici dans l'immobilier, je considère du moins investir et à mon avis d'investir la suite dans cet épisode. Et, et pour finir, je trouve que les gens sont, sont sympathiques. Euh, les partenaires qu'on a rencontrés ici sur place sont, sont assez humains, euh, chaleureux. Euh, et sont dans une approche business, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, bah là, tu vois, je suis typiquement à la gare routière, rien de sexy, le temps est gris, mais c'est dans ces conditions que les affaires se font. On pose euh, déjeuner avant de rejoindre l'agent immobilier qui va nous faire euh, le tour de l'immeuble. Plusieurs studios, plusieurs de pièces, le tout pour un prix inégalable, entre 20 et 50K. C'est parti, petit sushi. 11 euros l'ensemble pour les deux plats. C'est la situation généralisée. Les prix sont plus compétitifs qu'en Estonie, euh, soit pour le logement, la nourriture, euh, les, les différents pôles de dépenses. Donc... Euh, on vient ici pour investir une partie de notre capital et lui apporter plus de valeur en un minimum d'efforts. Donc là où on peut générer 200 euros de loyer avec un bien de 20 000 à 50 000 euros, il aurait fallu, il aurait fallu je sais pas moi, 200 000 euros pour générer 200 euros de revenus passifs sur une stratégie bourse. Euh, mais oui, c'est difficile à trouver ce genre d'opportunité qu'il faut avoir les yeux sur le terrain, euh, les partenaires de confiance sur place pour que l'ensemble se passe correctement. Donc, euh, je comprends pourquoi peu de personnes investissent dans des marchés en développement et se concentrent sur la bourse, par exemple. C'est que c'est bien plus simple d'accès. Mais les deux, en cumulé, sont une excellente stratégie, à mon sens, de diversification, surtout dans une époque où il est difficile de générer des rendements intéressants. Et aussi, il faut savoir qu'il y a une convention fiscale entre la Lettonie et la France, ce qui empêche ben, la double taxation. Donc, euh, au même titre que l'Estonie, lorsqu'un acheteur, résident fiscal français, investit, par exemple, en Lettonie, il sera imposé une fois en Lettonie, et non, pas, et non pas en France. Le sushi a fait le job, et on va se prendre un café, on saute dans le taxi, et on devrait être à 20 minutes du centre, en bolt ou euh... ouais en bolt, c'est agréable. Allez, on se dirige vers Costa Costa Café ou ou c'est quoi? Caféine, caféine, hein. caféine qui sont qui sont bien en place dans les Baltiques. Regarde-moi ça. Pas mal, pas mal, pas mal. On va visiter un, un immeuble. Une panelka, comme on appelle ça, un immeuble type soviétique. C'est complètement différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire sur la chaîne. On va voir ce que ça donne d'injecter 20 000 euros, budget total, clé en main pour un appartement qui se loue 200 euros par mois. Pour moi, c'est un no-brainer. Et qui plus est, c'est l'opportunité de développer d'autres pays au sein de Life Invest. Et notre mission, hein, c'est d'identifier les solutions d'investissement et d'entrepreneuriat à l'étranger. Donc, euh, toujours dans une optique de vous donner plus d'options et plus de liberté. Alors, donc, euh, j'aide les personnes soit à gagner plus d'argent ou soit à gagner en liberté, ou soit les deux. Et c'est ce qu'on a fait avec Life Invest depuis 2019. Et c'est ce que je suis heureux de vous proposer. Et toujours, hein, toujours on prend les devants, hein, on, on passe à l'action. Et... Euh, on investit nos propres fonds avant de parler d'une solution d'investissement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est à 20 minutes du centre de Riga. Donc c'est la première couronne. Et, et nous, c'est ce qu'on a commencé à, à faire avec l'Estonie. On a commencé par investir en première couronne pour se rapprocher du centre, enfin. Pourquoi Parce que bah, pour, pour démarrer, c'est un plus petit budget. On, on fait le test, on voit si ça marche. Et, et comme tu as dû le voir certainement sur la chaîne, ça a été positif ces dernières années pour l'Estonie. Euh, on, a, on a atteint tout, vraiment tous nos objectifs, euh, que ce soit en termes de plus-value immobilière. Les prix ont augmenté en moyenne de 16% par an ces dernières années. Donc, euh, donc on, on a fait quelques exits fructueux. Tu as vu passer l'exit de Denis Descamps sur la chaîne. Euh, tu vas voir un exit que j'ai fait récemment à venir hein, la semaine prochaine, je vends, je vends un appartement ici pour clôturer un cycle de rentabilité et, et réinvestir ici, à Riga, que ça, ça fait sens, tu vois. Et tout ça pour dire que voilà, je commence par euh, la première couronne, je commence par un petit ticket d'investissement pour vraiment maîtriser le cycle d'investissement, pour voir comment ça marche, les notaires, les, les, les virements, euh, les, les frais annexes, la gestion, et pour officialiser ce partenariat, on a conclu hein, le, le, pendant notre premier voyage à Riga qui est passé sur la chaîne, je te remets la vidéo ici, si tu ne l'as pas vu, va la voir. Voilà, tout simplement en leur faisant confiance et en, en clôturant un premier deal immobilier ici à Riga, le premier d'une longue série à mon avis, puisque si les prix se comportent comme ce qu'on a vécu à Tallinn, Bien on a de beaux jours devant nous. Encore une fois, c'est en zone euro, c'est du paiement sécurisé, il n'y a pas de surprise sur les taux de change, euh, on fait transaction chez le notaire, euh, la vente se fait en 15 jours aussi. Il y a quelques petites subtilités, donc euh, je vais faire appel à un avocat, l'avocat qui euh, bah, nous représente et qui fait partie du groupe Life Invest Heritage, qui décompose en détail comment créer une société à Riga, en Lettonie, donc comment investir dans l'immobilier, en Lettonie également, sans se tromper, sans faire d'erreur. Il y a plusieurs petites subtilités qu'il faut vraiment, vraiment maîtriser afin de se retrouver propriétaire du bien. Parce qu'il faut savoir qu'à Riga, il est difficile parfois de définir l'origine du bien et si l'on est pleinement propriétaire, donc il faut faire une due diligence euh, et, et notre contact sur place avocat qui est intervenu dans Life Invest Heritage. Je t'invite à rejoindre Life Invest Heritage d'ailleurs avant hein, l'augmentation de son prix. Au fur et à mesure que le, le contenu s'enrichit, les prix augmentent et c'est comme ça. Donc, je t'invite à rejoindre euh, si tu es intéressé par l'investissement à l'étranger, la structuration à l'étranger, de choper des bons potentiels de rentabilité en dehors des sentiers battus. C'est là que ça se passe, tout ça pour dire. Je suis excité, j'ai hâte de te l'immeuble. On va sauter dans le taxi d'ici quelques minutes. On est dans le taxi là, en direction euh, du lieu, hein, de l'immeuble, et on est à 22 minutes du centre en voiture. Donc ça reste quand même euh, Riga, hein, l'adresse est Riga, et c'est en, en première couronne. C'est là que les meilleurs aperçus se font, à mon avis. Je te montre dans la vidéo le trajet à pour te montrer à quel point c'est près du centre-ville. On en plein À quelque chose pendant cette ligne droite, là, cette belle ligne droite. Le taux d'endettement par rapport au PIB de bah, Lettonie est maîtrisé. Il faut savoir que c'était 30%, 30 et quelques en, en 2019 et c'est passé à 43% en, en 2020. Donc euh, on est loin, on est loin, on est loin des, des pays d'Europe occidentale qui dépassent les 100% d'endettement. Donc euh, je ne vois pas pourquoi ils auraient nécessité d'augmenter euh, les taxes ici. Comme disait notre avocat, euh, il voit l'environnement juridique et fiscal rester le même. Bah, c'est facilement prévisible quand as un pays qui n'a pas besoin de, de se surendetter pour, pour combler le frabisal de la dette qui se creuse. Ils n'ont ils ont, ils ont pas besoin de répercuter ça sur, sur le citoyen moyen. Donc euh, là, c'est le même effet. En tout cas, euh, à voir, mais j'ai confiance pour les années à venir. Je te remets la vidéo de la route là, on est à mi-chemin. Two thousand uh two hundred. The renovation? Yeah for for with furniture. All, all included. All included. Uh, repairing and uh material yes. and furniture. Well uh, for a similar uh, apartment than this? Yeah, uh, yeah, yeah. with saying. with the roof with the uh yeah furniture? I have a kitchen uh -huh. A kitchen three because first I have the oh, whole. I have a kitchen, yeah. I have a sofa, yeah, and uh Uh, night, night, uh, garden, night table. I, I, I had, it's, it's I had a myself. Small, a small table for the yeah. keys or okay. phone So I, I only, ah, wash machine mm -hmm. and the refrigerator. Yes. And uh, sofa. Two point, two point two, all included. Yeah, maybe 2.3 two point three. Okay, okay, okay. Yeah. And so and you rent it for how much? Two hundred. Okay. Okay. I think she could okay. rent it much more. Yeah. Twenty two hundred twenty, but it's maybe, nice. maybe. First uh, okay. sightseer, first already paid deposit in the first. Yeah, yeah. First, uh, so, so that's one. No, money. The customer paid ah. deposit, and now we waiting for him. Beautiful. Yeah, so okay. uh, Congratulations! You're you're in, into sure, buying sure. more. Sure, she's looking uh, for more? Yeah yeah, more. yeah, yeah, I'm satisfied. Yeah. <laughs> I can tell. Ten percent. Ten percent. Ten percent yield. Okay. Yeah. yeah. That's good. That's good. Two thousand. Uh I believe in Germany it's three or four it's quite uh, it's quite, quite okay. For here it's yeah, yeah, yeah. With, you, because you get cheaper apartment, so yes. you can for approximately the uh, market price you can rent out. So more yeah, yeah. than seven. Yeah, no, no, that's true. No more than seven. So you, you have so one unit here and true. you're looking for more. Yeah. Ok, les amis, on va appuyer sur le bouton sur cet appartement. 16,1 m pour 16 885 euros, ah, bien entendu. À côté euh, de Riga, du centre-ville de la Lettonie. Et c'est un appartement qui, au global, va coûter 20 000 euros, rénovation et mobilier inclus. Pourquoi Parce qu'on a des acteurs de confiance ici sur le terrain. Et oui, c'est l'avantage d'avoir battu le pavé des Pays-Baltes aussi longtemps. C'est profiter de ce type d'opportunités de, de qui sont hors marché. Et on est sur un studio avec espace cuisine séparé. Euh, en gros, ça va être loué entre 200 et 240 euros par mois. Donc ça va être du revenu passif, du récurrent, du récurrent, du récurrent. Et on a une vue ouais. dégagée, on a une ouais. exposition ouais. ouest. Et on est sur, sur un lien qui, qui peut aussi bien accommoder un étudiant qu'un salarié. Donc c'est parti, hein. ça, va être, euh, ça va être prêt euh, à partir du moment où on a signé, dans les deux 3 trois semaines, en fonction de la réactivité de mes partenaires. C'est la première euh, fois qu'on investit ici, mais ça va être une étude de cas très intéressante pour valider toutes les chaînes de métier et euh, proposer en retour des solutions d'investissement clé en main, hein, par cohérence. J'investis en premier, je valide que ce soit bénéfique, on va tirer des rentabilités à plus de 10% et ensuite, bah, j'ouvre mes opportunités à mes clients élites et aux personnes qui font partie de Life Invest Heritage. Donc, je t'invite à découvrir Life Invest Case Study si tu veux en avant-première faire partie de ce genre d'opportunités à 10% de rentabilité annuelle à Riga, à la capitale de la Lettonie, ou bien rejoindre Life Invest Heritage en description ci-dessous. Je t'apprends exactement comment faire hein, de manière autonome. Donc euh, j'ai hâte de rejoindre dans un de nos programmes en consultation. C'est bon, on est au bureau, on va signer. Il y a Adrien ici qui nous a aidé. We're back, We are back à On est de retour ici. Comme tu l'as vu dans l'interview avec Eagles, qu'on a filmé plutôt sur la chaîne ou qui va apparaître sur la chaîne bientôt, je ne sais pas dans quelle heure je vais, je vais publier les vidéos. Mais on y est. On va réserver l'appartement, l'appartement que je t'ai montré là. 16 mètres carrés, pour 16 800 euros, euh, tout inclus 20 000 euros, ça va être euh, avec rénovation mobilier. Pourquoi si peu cher Eh bien, on est en première couronne de riga, donc les prix au mètre carré sont ultra compétitifs. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'investisseurs estoniens se dirigent vers la Lettonie pour investir. Euh, les prix de l'immobilier en Estonie ayant explosé ces dernières années euh, les, les rentabilités sont moins. Hein, pour, un bien, pour un bien équivalent, la rentabilité qu'on peut chercher en Estonie, c'est du 5%, tandis qu'à Riga, c'est du 10%, naturellement. Mais euh, encore faut-il arriver en premier, avoir les bonnes opportunités, savoir où investir, dans quel quartier, dans quel arrondissement, dans quelle rue et c'est typiquement en ayant accès à des personnes de confiance que j'ai eu la chance d'avoir accès à cette opportunité. Et c'est marrant parce que ça s'est fait de réseau en réseau. C'est un acheteur à Tallinn qui m'a acheté un bien personnellement, qui m'a mis en contact et tu vois, effet boule de neige, effet cumulé, que je mets directement à ta disposition dans Life Invest Heritage. Si tu fais partie du programme, eh bien tu vas avoir accès à une alerte hebdomadaire ou dès qu'on trouve une opportunité. A un fort potentiel de rendement directement dans ta boîte mail on va signer une réservation d'à mon 500 à 1000 euros pour bloquer l'appartement et bonne nouvelle euh, lorsque j'ai fait la visite comme tu as pu le voir ben, il y avait déjà un investisseur une petite dame une petite babouchka qui a elle aussi investi dans le même type de surface et qui a mis 2000, 2200 2300 euros de travaux et de mobilier inclus elle le loue aujourd'hui à 200, 200 euros par mois je te montre quelques images de la signature C'est réservé, comme on dit, les opportunités d'attente. On va voir, hein. jamais investi à Riga, mais j'ai confiance. Hein. Pour avoir essayé déjà en Estonie plusieurs fois et avoir investi à l'étranger, c'est un muscle à développer. C'est peut-être préoccupant pour une première, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Je me souviens en 2018, quand j'ai investi pour la première fois en dehors de France, bah c'était un peu éprouvant. Mais une fois que c'est fait, c'est le premier deal qui est le plus difficile à réaliser ensuite. C'est Walk in the Park. Petit péché mignon, bubble tea. quand j'en vois un j'essaye systématiquement. Allez comme prévu on revient, on revient le jour même. Il est 3h45, le bus est à 16h. Bref j'espère que tu as apprécié l'épisode, comme tu peux le voir c'est pas si compliqué que ça quand on a le bon réseau, quand on sait comment faire. J'insiste sur l'expatriation, l'investissement international, la diversification géographique pour te montrer qu'il existe des options. D'accord, dans une optique de diversification, si tu veux par exemple solidifier, sécuriser certains gains que tu aurais fait sur les marchés financiers ou en crypto-monnaie, et eh bien c'est peut-être le moment. Il hein, euh, y a de la marge hein, à la baisse. Donc l'immobilier, ça fait, ça fait partie, ça fait partie des, des actifs tangibles qui fait, qui fait bon d'avoir dans un portefeuille. Donc, euh, donc profites-en, surtout à ces prix. Euh, Accompagne-toi des bonnes personnes. Et c'est parti dans le bus, donc de retour à Tallinn, d'ici 4 heures. Je te retrouve de l'autre côté. Après 4 heures de chemin de retour, on est à Tallinn. Un nouveau pays, un nouvel investissement. J'espère que le trip t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Ce n'est pas la meilleure journée. Euh, C'était pas le Pérou en termes de temps. Euh, mais, mais, mais, mais, bonnes expériences. Rencontre professionnelle aussi au top. Personne de confiance. Donc c'est possible de se développer de manière internationale, de placer ses jetons okay, sur l'échec est, euh, tout en euh, rencontrant des personnes qui font du bon travail et dans des conditions optimales, quoi, ça, ça avance, ça, ça fuse. Comme tu as pu le voir dans la journée, j'ai eu le temps de, de, de changer de pays, d'investir. Enfin, on a fait la réservation, on fera le, le passage chez le notaire que j'enregistrerai euh, dans, dans les 15 jours. Si tu penses que tu es à court de solutions, tu te trompes. Les opportunités, il y en a partout, elles attendent pas. C'est pour ça d'ailleurs que je t'invite à rejoindre à nouveau Life Invest Heritage dans la description ci-dessous, l'un de nos programmes. Pour être notifié en temps réel de ce type d'opportunité, je te laisserai l'occasion d'investir ensemble et, et pourquoi pas être copropriétaire. Ah, J'espère que le vlog t'a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour euh, le passage chez le notaire.